Salutations, ici David et dans le quick tip d'aujourd'hui j'aurais voulu vous parler euh, d'une application que j'utilise tous les jours et qui euh, m'a fait économiser énormément de temps et qui m'a sauvé euh, beaucoup de cheveux blancs. Alors cette application, application, question, alors... Si vous gérez une web entreprise, vous devez tous les jours vous connecter à des sites internet, vous mettre votre identifiant, votre mot de passe pour vous connecter à un compte de, de mail, d'autorépondeur, d'hébergeur, etc. Voilà, vous avez plein de comptes et on a de plus en plus d'espaces membres et on a besoin de se connecter tous les jours. Donc, ça prend beaucoup de temps si on ajoute peu à peu, ça prend beaucoup de temps de mettre l'identifiant, le mot de passe, etc. Donc pour ça, il y avait des solutions qui existaient comme One Password ou alors LastPass qui permettaient de se connecter, de garder en mémoire tous ces identifiants et de se connecter automatiquement. Alors, il y a une application que j'utilise, que je trouve fantastique encore beaucoup mieux par rapport à ces applications et qui d'ailleurs est une application française. donc Je suis super heureux de l'utiliser. Cette application s'appelle Dashlane, elle permet globalement de mettre tous vos identifiants et mots de passe, mais aussi pas seulement toutes vos informations personnelles et privées et sécurisées. Donc, comme par exemple les informations de carte bleue, informations de, de passeport, etc. Toutes les informations privées et personnelles que vous aurez à remplir sur Internet. Et de les sauver grâce à un mot de passe unique que vous aurez à euh, vous, vous rappeler. Alors Dashlane, pourquoi je le préfère par rapport aux autres ben, Ce n'est pas seulement parce qu'il regroupe tous vos mots de passe et les sécurise dans un même endroit, mais c'est aussi parce qu'il vous connecte automatiquement au site Internet. Donc si vous ouvrez une page Internet, vous n'avez rien à faire, Dashlane repère automatiquement... Votre identifiant, votre mot de passe, il le remplit et il le confirme automatiquement. Vous n'avez même plus ni à remplir la case ni à valider la case. Et ça, croyez-moi, ça fait économiser énormément de temps et surtout une tranquillité. Voilà, quand on navigue sur Internet, qu'on a plein d'espacements, ça, une... ça change énormément de choses. Alors voilà, c'est une application que j'utilise tous les jours et que je vous recommande. Au niveau de la sécurité, je pense personnellement que la sécurité, que les données sont beaucoup plus en sécurité dans une entreprise comme Dashlane euh, pour laquelle c'est son boulot, que qu'elles le sont même dans notre portefeuille ou sur notre ordinateur, dans un fichier Excel, etc. Donc j'ai une complète confiance et puis voilà, quoi qu'il en soit, ça reste un mot de passe, ça reste un accès. S'il se passe quelque chose, ben, il suffit de le changer. Bon Bref, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Euh, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui, pour le quick tip d'aujourd'hui. Une application que je vous recommande vivement et qui peut changer votre vie et améliorer votre productivité. Dashlane, à très vite. Merci à